La santé et l'organisation des soins est un enjeu majeur de notre société. Nous en avons la douloureuse expérience ces derniers mois face à la crise de l'épidémie du Covid-19. La lutte contre la désertification médicale et l'offre de soins est même un enjeu pour les Manimontoises et les Manimontois. Quelle est la situation à Montmagny La municipalité se doit d'agir pour pallier ces manques. C'est pourquoi, dans le programme de la liste que je mène, Ensemble, changeons mon manie, une place centrale a été faite à la santé. Je laisse le docteur Philippe Simo, qui est à mes côtés, vous présenter des propositions de notre programme. Philippe En cartier, aucun parti, sans réelle ambition politique, mon seul désir, c'est d'aider la commune qui m'a vu grandir depuis ma plus tendre enfance. J. Boisseau m'a contacté il y a quelques mois, pour faire le point sur l'état euh, et les structures sanitaires de la commune de Montmagny. Un constat est simple. Neuf médecins généralistes exercent à Montmagny, quatre médecins spécialistes exercent à Montmani. Sur les neuf médecins généralistes, 7 ont plus de 60 ans. Sur les quatre spécialistes, quatre ont plus de 60 ans. Il est donc simple de conclure qu'à la fin du mandat du prochain maire de Montmani, il n'y aura plus de médecins spécialistes et. plus que deux médecins généralistes à Montmagny si rien n'est fait. Sur six cabinets de kinésithérapie il y a six ans, il n'en reste plus que trois en activité actuellement. Il n'y a plus de psychologues, nous n'avons plus qu'un seul orthophoniste. Qu'en conclure, il y a bien entendu la baisse de la démographie médicale, la France forme de moins en moins de médecins et de paramédicaux depuis une trentaine d'années. Mais il y a surtout un important manque d'attractivité de la commune. Conscients de ce problème et dans un esprit d'anticipation, nous avons il y a quatre ans pris rendez-vous avec l'équipe actuelle pour essayer de remédier à ce problème. Le maire et son directeur de cabinet nous ont reçus. Nous avons envisagé la création d'une maison médicale, nous avons proposé notre aide pour la réalisation de cette maison médicale et nous attendons toujours les réponses de la mairie. Dans l'intervalle, deuil-la-barre, groslet, Anguien, Montmorency, Épinay, Ville ont créé des maisons médicales, des maisons de santé pluridisciplinaires. Ces maisons de santé sont destinées à accueillir des médecins généralistes mais aussi des spécialistes et des spécialités paramédicales dans un cadre sécurisé, attractif, avec possibilité de parking et autres commodités. Dans ce même intervalle, deux, cabinets, deux gros cabinets de kinésithérapie ont été créés à Deuil-la-Barre, regroupant plusieurs praticiens. Pourquoi ce, fait, ce qui se fait à côté n'est pas possible à Montmagny Ce n'est que récemment, en année préélectorale, que le maire a créé un cabinet médical à Montmani. Ce cabinet regroupe deux médecins déjà à montmagny proches de la retraite, et reconnaissant-le, un jeune installé, un jeune diplômé. Restera-t-il lors du départ de ses deux collègues Rien n'est moins sûr. Voilà la situation face à laquelle Didier Boisseau va tenter de remédier avec quatre propositions. Première proposition, la création d'un centre de consultation de médecine générale. Ce centre, à mi-chemin entre votre médecin traitant et les urgences hospitalières, est destiné à recevoir les patients qui n'arrivent pas à avoir un rendez-vous dans les 48 heures avec leur médecin généraliste. En aucun cas, ce centre n'assurera un suivi sur le long terme et ne remplacera votre médecin traitant. La deuxième proposition, c'est la création d'une maison de santé pluridisciplinaire pour attirer jeunes médecins généralistes, mais aussi spécialistes et spécialités paramédicales, sages-femmes, orthophonistes, psychologues, ostéopathes, etc. Troisième proposition, c'est l'aide à la création d'un centre de kinésithérapie voire de kinébalnéothérapie, regroupant plusieurs praticiens. Quatrièmement, nous proposons le développement d'une navette municipale pour les seniors devant se rendre dans les communes avoisinantes pour consulter des spécialistes. Ce service sera bien entendu étendu aux femmes enceintes pour les consultations de suivi et les échographies. Voilà donc la situation à laquelle Didier Boisseau va tenter de remédier sachant que dans tous les cas, il ne pourra faire pire que l'équipe municipale actuelle. Conscient du problème de la démographie médicale, et contrairement à d'autres listes, ensemble, sans en manie, ne promet pas la réalisation de ces projets, mais tout sera mis en œuvre pour les faire aboutir.